Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire une table des matières automatique sur Word. Donc on va commencer par écrire table des matières automatique. Table des matières, ça Alors voilà, table des matières, on va le mettre en 12 arial, En gras, centré, voilà. Là va, devenir, va venir notre table des matières. Donc, maintenant, on va faire comme si on avait un vrai dossier avec une introduction. L'introduction, j'aime bien mettre en 18. On va mettre un point pour faire que ça soit bien chiffré pour bon, après dans la table des matières. Voilà, centré euh, gras 18, parfait pour euh, un titre. Non, plutôt, euh, voilà, plutôt comme ça. Alors, ça, on va l'enregistrer en style pour pouvoir faire la table des matières automatiques plus tard. Donc, enregistrer en tant que style, on va mettre titre SM. Voilà, maintenant on va faire un sous-titre. Donc un sous-titre, on le met à gauche en le nom 12, Arial, Gras 1.1. Sous-titre, j'ai pas d'idée de nom donc je mets sous-titre. Euh, voilà, donc à ça on va aussi l'enregistrer en tant que style. Donc sous-titre. Donc moi je préfère quand les sous-titres ils sont décalés comme ça de 1 donc ça on va faire sous modifier euh, le style et puis là on va décaler de 1 voilà comme ça ça sera tout le temps comme ça qu'on fera plus tard maintenant on va faire encore un sous-sous-titre donc 1.1.1 sous sous titre voilà on va le mettre en italique alors on va aussi l'enregistrer en tant que nouveau style sous sous pardon, sous titre voilà j'aime bien qu'ils sont plus décalés comme ça donc ça on le modifie aussi dans les styles là et encore un tac et voilà c'est parfait. Comme ça, comme on voit, on peut faire maintenant notre table des matières. On va la mettre là, la table des matières. Donc on va aller sous référence, table des matières, insérer une table des matières. Alors on va faire avec trois niveaux. Titre, sous-titre, sous-titre. sous, -titres, sous, -sous -titres. Et maintenant, les options. Donc maintenant, les chiffres 1 2, 3 correspondent au niveau. Prends le 1, le titre, le, le sous-titre et le le sous-titre -sous donc 1 on va mettre sous titre le 2 sous, -sous titre et le 3 sous sous, -sous titre et voilà donc nous avons maintenant notre tas de matière qui est toute belle qui est tout à fait automatique si par exemple maintenant on veut mettre une conclusion par exemple 2.2 2.2 voilà, conclusion, on met en titre C. C'est si bon on a la sous-conclusion. Voilà, on met 2.1 bien sûr, ça c'est pas automatique. Et là on met sous titre. Et comme vous voyez, ça garde la même forme que là. C'est la même chose si on fait un sous-sous-titre. Voilà. 2.1.1 Si on met sous sous titre. Et maintenant, si je vais sous ma table des matières, bouton de droite, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table. Et voilà, ça devient. ça vient tout seul. C'est pas magnifique. Donc voilà, j'espère que cette explication vous a été d'une aide précieuse.